Salut c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler argent de gestion financière, de bonne gestion de ton argent, des décisions qu'il faut prendre qui sont parfois importantes et qui sont déterminantes pour le reste de ta vie. On va parler de tout ça dans cette vidéo, mais juste avant, générique. Aujourd'hui, eh on va parler argent et on va parler notamment et on va faire suite à, une, à un commentaire que j'ai pu voir sur Facebook. La personne se pose la question et se dit euh, voilà, parce qu'en fait, il a un appartement. Alors, si j'ai bien compris, je crois que c'est sa résidence principale. Alors, pour le coup, ça joue un, un rôle déterminant parce que la résidence principale dans la fiscalité, c'est assez important. Euh, mais du coup, il a un appartement qu'il a fait estimer qui vaut à peu près 120 000 euros et derrière, parce qu'aujourd'hui il a eu un autre logement, il va récupérer un autre logement et donc ce logement-là, en fait, il se pose la question, est-ce qu'il le vend tout de suite et il récupère les 120K ou au contraire, est-ce qu'il conserve le logement et il fait à peu près 800 euros de cash flow d'après ses estimatifs par mois donc forcément, euh, il se pose la question, est la meilleure, quel est le meilleur choix D'ailleurs, je t'invite tout de suite dans la partie commentaires, qu'est-ce que toi tu ferais si tu étais dans cette configuration alors, tu vas voir que c'est un peu plus compliqué que ça, la réponse. Elle n'est pas immédiate. Il y a d'autres questions à se poser avant. Donc, on a creusé un petit peu sur le groupe. Il a répondu un petit peu et donc, j'ai un peu plus d'informations. Et ça peut permettre d'alimenter justement une réponse. Mais juste avant de répondre à ça, je voudrais faire un rebond un petit peu sur… Euh, bah Tu sais, il y a un jeu télévisé sur, euh, sur Internet, euh, sur… Euh, je crois que ça va être sur France 2. Où en gros, euh, le jeu, c'est soit tu prends le 1 million cash tout de suite ou bien il t'offre 3000 euros par mois à vie. Alors c'est assez marrant parce que j'ai été voir un peu sur internet ce que les gens pensent de tout ça, et beaucoup de personnes font le calcul, euh, oui alors euh, ce crois il faut 27 ans pour dépasser le million, c'est-à-dire qu'au bout de la 27 e année, euh, arrivé à la 28, 29, etc, là du coup c'est comme si elle avait gagné plus d'argent que le million. Donc en fait la question elle, elle se répond pas comme ça, euh, après je peux comprendre ce raisonnement, mais mais ça c'est il faut aller chercher plus loin les amis, il faut creuser un petit peu plus sa réponse. Euh, ça se fait pas vraiment comme ça. Euh, ça c'est dans dans le comment dirais-je, dans l'hypothèse où en gros tu fais rien de ton argent et euh, tu attends sagement quoi, chaque jour que bah, tu consommes ton, ton capital. Euh, bien évidemment, euh, et on va y venir justement, c'est quelle est, la vraie question qu'il faut te poser dès maintenant, c'est quel est ton niveau d'éducation financière c'est-à-dire, et ce que je veux dire par là, c'est est-ce que, euh, est -ce que tu sais qu'on peut gagner de l'argent avec l'argent hein C'est-à-dire, est-ce qu'on peut s'enrichir avec l'argent Est-ce que tu sais ça Et est-ce que tu sais comment faire fructifier ton argent C'est la vraie question. Je vais donner un exemple, un autre exemple d'ailleurs. Je vois, j'ai mon garçon, mon fiston qui a 17 ans. Alors, il est un peu jeune, je, je le conçois, mais il y a un travail et on le sent. Euh, lui, il me dit, bah voilà, avec l'argent que tu gagnes, etc., tu devrais plus t'acheter ci, ça, changer de voiture, machin, machin. Et je lui dis, mais non, euh, non, non, non. Par contre, me créer des actifs, euh, me créer des business qui me rapportent de l'argent pour plus tard effectivement me faire ces plaisirs-là, ça oui. Mais je dois d'abord sécuriser ma situation. Je dois d'abord euh, mettre en place ce qu'il faut pour que plus tard, ça puisse toujours fonctionner. Combien de personnes ont gagné au loto et ont tout perdu plusieurs années après Tout simplement parce que cet argent-là, ils l'ont dilapidé dans des passifs euh, qui leur ont fait tout perdre. Mais ça, c'est une réalité. Euh, est ce que je veux te dire par là, justement, pour répondre à cette question, est-ce que tu prends le million ou est-ce que tu prends les 3000 euros par mois Moi, dans ma situation, très clairement, je prendrais le million. Pourquoi Tout simplement parce que derrière, j'ai cette... Euh, cette éducation financière que je que n'ai pas eu au départ, attention, je ne suis pas un surhomme et je ne l'ai pas deviné tout seul, je me suis formé, j'ai lu des bouquins, euh, je me suis fait coacher, euh, j'ai été mis en relation avec des personnes qui, qui, qui expliquent tout ça. Euh, et aujourd'hui, je laisse cette éducation. Et du coup, mon idée, et justement à travers cette chaîne YouTube, c'est de te la transmettre et t'expliquer. Du coup, moi, typiquement, c'est de l'argent que je placerais, bien évidemment, j'en prendrais certainement pour faire peut-être un petit plaisir. Mais euh, ça restera très mesuré, ça représentera peut-être que quelques pourcents de la somme totale. Par contre, tout le reste sera effectivement positionné pour me créer des actifs sur du long terme. Et ce que je veux dire par là, c'est que si tu n'as pas cette éducation financière, eh bien, et bien si par exemple si tu es jeune, parce que généralement quand on est jeune on l'a pas, mais bien qu'il y a des jeunes qui l'ont très très, euh, très très tôt, parce qu'ils ont cette faculté à se former, etc. En plus maintenant avec YouTube, on a quand même moyen d'avoir accès à l'information qui est juste absolument excellent. Euh, bah moi, je te conseillerais plutôt de prendre les 3000 euros. Pourquoi Parce que ça va permettre de sécuriser ta situation toute ta vie. Toute ta vie, ta situation sera sécurisée. Alors que si au contraire, tu as un gros capital sur ton compte, moi, je reste convaincu que tu vas être tenté de prendre cet argent faire des plaisirs et au bout d'un moment il te restera plus rien même si tu dis non je vais mais si on est tous pareil dès qu'on a une somme d'argent sur le compte c'est très tentant de taper dedans très tentant de prendre la cb de se faire plaisir et au bout d'un moment l'argent va descendre descendre descendre descendre il va plus rien te rester et je t'en parle en connaissance de cause puisque quand j'ai et pourtant j'avais j'avais une trentaine d'années j'ai revendu une entreprise j'ai empoché euh, j'ai empoché un gros billet un gros billet euh, bah, j'ai fait des mauvais placements Alors J'ai fait des placements, j'en ai aussi dépensé rapidement dans des futilités euh, Mais du coup, bah, ça a duré 5 ans 5 ans après, j'ai plus rien, j'avais zéro J'ai tout perdu Tout simplement parce que j'ai fait des mauvais placements Et ça, euh, bah, moi c'est l'expérience qui me l'a appris Alors effectivement, j'ai aussi lu des bouquins J'ai aussi, comme je t'ai dit juste avant Mais moi c'est quand même beaucoup l'expérience Et donc aujourd'hui, je... tout ce que je t'explique sur cette chaîne YouTube C'est mon expérience mon expérience expérience d'entrepreneur, avec des réussites, des échecs, bien évidemment. Donc maintenant qu'on a répondu à cette question, on va répondre maintenant à l'autre question de la personne qui a son appartement, parce que là, c'est un peu différent, la configuration est un peu différente. C'est soit il revend son appartement et il touche cash 120K, soit il touche 800 euros par mois euh, bah, à vie quelque part, hein, si on va par là. Et donc, euh, on peut se poser la même question finalement. On peut se dire, bah, alors moi typiquement, encore une fois, je serais très tenté de prendre les 120K. Mais finalement, dans cette configuration-là, je ne suis pas certain. Pourquoi Parce que si tu prends les 120K, ça veut donc dire que tu vas revendre l'appartement. Et ça veut donc dire que ça y est, c'est terminé, c'est acté. Euh, tu as fait le choix donc de récupérer les 120K. Alors qu'au contraire, si tu choisis de louer l'appartement, tu récupères 800 euros par mois. Mais ça te laisse toujours la possibilité dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans de revendre l'appartement. Toujours. Tu as toujours cette possibilité. Donc moi, à mon sens, si j'avais si le choix entre revendre tout de suite ou attendre et prendre les 800k, je, reprend, je prendrais tout de suite je prendrais les 800k, euh, les, 800, pardon, les 800 euros par mois de cash flow et je me laisserais toujours la possibilité de revendre l'appartement dans X années si j'avais besoin de cash pour... Parce que la vraie question, c'est qu'est-ce que tu fais des 120K Ce n'est pas non plus une somme extraordinaire. Ça peut être très pratique pour faire un effet de levier avec la banque, pour convaincre une banque. Ça peut être très pratique. Euh, mais cette personne-là, je me suis un petit peu renseigné, il fallait donner un peu plus d'informations. Et il a déjà de l'immobilier. Euh, il a déjà pas mal d'actifs. Il a déjà des actifs de l'immobilier. Euh, il a déjà, donc, je pense, des placements boursiers, mais il l'a pas trop précisé. Bref, a priori, il a quand même déjà pas mal de choses. Et donc... Euh, bah, c'est ce qu'il dit, il dit j'ai pas forcément besoin de plus d'immobilier pour l'instant Mais les 800 euros par mois, je pense que c'est toujours appréciable Même si tu gagnes 6 000, 7 000, 8 000, 10 000 euros euh, 800 euros, c'est toujours 800 euros Et c'est surtout que ça lui laisse la possibilité de, de, de, de répondre à cette question dans les années à venir, il n'est pas obligé de prendre la, la, cette décision tout de suite. C'est ça que je veux dire, en fait. Ça reporte la prise de décision à plus tard. Et pendant ce temps-là, par contre, il touche toujours ses 800 euros. Alors certains lui ont dit Bah oui, mais euh, les 800 euros, ça va te rapporter des problèmes parce qu'il va euh, falloir gérer le locataire, etc. Ouais, enfin, à un moment donné, si tu fais de l'immobilier, euh, la problématique, ça, ça a toujours été celle-ci c'est la gestion des locataires. Est-ce que tu vas être payé Est-ce que l'appartement va être rendu dans l'état que tu l'as donné initialement Donc, tout ça, il y a plein de moyens, il y a plein de méthodes. Hein, on n'a rien sans rien. Je veux dire, du, du rendement passif totalement passif, le seul que je connais, hein, c'est les placements boursiers euh, ou sur des actions, euh, euh, des dividendes d'entreprise, où là effectivement c'est du passif de chez passif, puisque tu as placé ton argent et en gros chaque année, chaque année tu attends le, donc les, la distribution de dividendes. Ça c'est totalement passif, ça va te rapporter à peu près 10% par an. C'est euh, voilà, c'est une somme, hein, forcément. Donc euh, bah, si tu prends les 120K, euh, effectivement 10% c'est euh, toujours ça de prix, c'est chaque année. Donc, tu vois que cette réponse, elle n'est pas si facile que ça, ça va dépendre, donc comme je te l'ai dit, de ta, ton éducation financière, premièrement, et deuxièmement, ça va dépendre aussi de tes objectifs, euh, est-ce que tu as, as besoin de cet argent-là tout de suite pour un projet bien particulier ou pas Et si tu n'en as pas besoin tout de suite, bah prends plutôt les 800 euros, ça sera toujours 800 euros de cash-flow qui vont tomber tous les mois. Et quelque part, tu as toujours ton patrimoine qui est là. Alors Certains diront aussi peut-être que le patrimoine vaudra moins que 120K. Moi, je ne crois pas, puisque l'immobilier, euh, si on regarde bien les courbes, l'immobilier n'a fait que de progresser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc euh, pour moi, je ne vois pas de, de crash euh, euh, immobilier. Euh, je ne vois pas. Euh, donc pour moi, il n'y a, a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Tu prends les 800 euros, tu te laisses toujours cette possibilité de revendre l'appartement. Et, et voilà tout simplement alors après la dernière, la dernière chose qu'il faut se poser comme question c'est la fiscalité puisque si j'ai bien compris euh, il me semble que c'est sa résidence principale donc là ça peut jouer énormément puisque on n'a pas de plus-value sur la résidence principale donc ça veut dire que s'il revendait tout de suite il empoche son maca net net net net alors que si c'est une résidence parce qu'après ça deviendra une résidence secondaire et eh bien là effectivement il passera par la case d'imposition et donc là ça sera un petit peu moins intéressant bien évidemment donc, c'est des calculs qu'il faut faire. Il faut plancher, il faut mettre ça, je pense, sur un tableur Excel avec une projection sur 10 ans, 5 ans. Euh, je sais que c'est compliqué de se projeter sur 10 ans. qu'on ne sait pas du tout où on en sera. Si déjà tu as une projection sur les 2-3 prochaines années, c'est déjà très bien à mon sens. Euh, sur 5 ans, 10 ans, ça reste compliqué parce que, voilà, par expérience, je te le dis, euh, beaucoup de choses changent en 5 ans. Euh, 5 ans pour moi, un cycle, c'est 5 ans. Euh, tous les 5 ans, il se passe quelque chose. Il y a, Auparavant, on disait plutôt 10 ans. Mais vu notre conjoncture, vu tout ce qui se passe, on est plutôt sur des cycles de 5 ans. Donc une projection sur 5 ans, c'est très bien. Vois dans 5 ans, qu'est-ce que ça donne Effectivement, est-ce que ce n'était pas plus intéressant de revendre maintenant Et pas passer par la case fiscalité grâce à la, au montage, de la, enfin, au système de la résidence principale Voilà, donc n'hésite pas à toi commenter, à me dire ce que toi tu ferais dans ce cas précis sur ce type d'appartement. Qu'est-ce que tu ferais justement Quelle décision tu prendrais C'est intéressant de pouvoir échanger et motiver nos réflexions par rapport à ça. J'ai terminé, je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao